Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, tuto un petit peu spécial, je suis en compagnie de Kevin et on va vous parler des techniques liées à l'animation et au motion design. Alors, salut Kevin Alors, salut Damien, salut à tous Ça va Oui, et toi Super Donc, du coup, tu peux te présenter un petit peu à tout le monde. Bah, moi, je suis motion designer, j'aime tout ce qui est lié à la vidéo, donc je fais de la captation d'images, du montage vidéo. Et ces derniers temps, donc, je me suis spécialisé en motion dans le logiciel After Effects. Donc avant de mettre les mains dans le cambouis, forcément, il y a une partie théorie, il faut passer par là. Tout à l'heure, tu nous parlais de motion design. Pour toi, concrètement, qu'est-ce que c'est que le motion Alors le motion, c'est un style graphique qui va être basé sur le mouvement. On va le retrouver pas mal dans tout ce qui est cinéma, dans tout ce qui est film, clip ou film d'animation. Donc du coup, ce style donc, qui est le motion design, est-ce que c'est un style qui est plutôt récent ou pas Parce que... Bon, moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais ouais, c'est récent. Je me souviens d'un clip qui m'avait marqué, celui d'Ocus Pocus, hip-hop. Euh, et du coup, dans ma tête, je me dis, le motion design, ça a explosé vraiment à cette époque. Alors, oui et non. Les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui pour travailler sont récents. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les bases, les premiers motion designers, pour moi, ça va être des mecs comme Soulbase qui sont à l'origine euh, des génériques de films d'Alfred Hitchcock, comme froide* ou comme Psychose, ou alors... Maurice Binder qui va avoir fait les génériques des premiers James Bond par exemple. D'accord, donc ça c'est des films qui ont 50-60 ans. Alors j'ai pas forcément la date en tête, mais oui, hein, les premiers James Bond je pense que c'est 1950, 1960. D'accord, mais du coup ces pseudo motion designers d'époque, euh, je sais pas comment on les appelait, ou des animateurs sûrement euh, à l'époque, euh, à quoi consistait réellement leur, euh, leur travail Bah ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils allaient découper des photos, les mettre en place. Euh, prendre des vidéos et puis bah, tout monter euh, petit à petit. C'était un travail vraiment de longue haleine. Peux-nous dire avec quel logiciel aujourd'hui on peut créer du motion design Alors on a plusieurs logiciels à notre disposition. Ça va être Cinema 4D, TV Pens, Flash. Moi j'utilise particulièrement After Effects. Donc aujourd'hui After Effects, comment on s'en sert bah, On va s'en servir de différentes façons. On va pouvoir faire du compositing vidéo, on va pouvoir traiter de l'image dessus, de la retouche de chromie, des effets spéciaux du keying sur fond vert, de l'animation, c'est super complet comme logiciel. D'accord, je vois ça. Et du coup, euh, bah, je suppose que la plupart des logiciels Adobe sont compatibles avec After Effects. Alors les principaux, hein, parce qu'on va pouvoir très bien utiliser le flash avec, ou alors Photoshop et Illustrator sont complètement compatibles. Il suffit euh, après de petites manipulations. Mais c'est vrai que la particularité d'After Effects, c'est de pouvoir en fait importer pas mal de calques différents. Ça va aller de la vidéo, ça va aller de l'image, d'une suite d'images, des vecteurs, du son. Donc, euh, prenons l'exemple, je crée un logo sur Illustrator, je peux facilement l'importer dans After Effects pour l'animer. Complètement. Alors, je suppose, c'est un petit peu comme en graphisme. Moi Je sais que j'ai appris certaines règles de base pour pouvoir faire de la composition numérique. Euh, sur After Effects, avant de se lancer tête baissée dans le logiciel, faut forcément connaître certaines règles. Alors, il y a trois grandes choses importantes à apprendre dans l'animation. Ça va être déjà la première, raconter une histoire. Effectivement, établir un scénario, ne pas partir en roue libre pour savoir un petit peu où on va aller. La deuxième, ça va être se caler au rythme de son animation. Si on met de la bande-son, si on met des bruitages, il va falloir que son animation soit calée à ça. Et la troisième, qui est pour moi la plus importante, c'est la vitesse des mouvements. La vitesse des mouvements, d'accord. Tu peux être un peu plus précis. Alors, ça, vraiment, c'est important. C'est à dire que par exemple, lorsque tu marches dans la rue, tu n'as pas une démarche ton cycle de marche en fait n'est pas euh, automatisé tu ne marches pas comme un robot tu donnes des vitesses à tous les mouvements que tu donnes si tu lèves le bras si tu clignes les yeux si tu lèves le coude tout ça c'est des mouvements okay. de vitesse et la, du lissage de vitesse donc c'est très important pour que ton animation ait du rythme autre chose à savoir par exemple lorsque tu regardes je sais pas une balle tombée elle va le rebondir elle va rebondir à une certaine vitesse c'est pareil qu'une pomme qui va tomber d'un arbre elle va être Automatiquement attiré par le sol. Ça, c'est la loi de la gravité. Ça, c'est des choses qui vont vraiment être essentielles à apprendre avant de se lancer dans le mocheur. Donc là, tu nous parlais de notions de vitesse, de mouvement, et ça me rappelle fortement un logiciel que j'utilisais à l'époque. D'ailleurs, tu en, en parlais tout à l'heure, tu parlais de Flash. Moi, à l'époque, quand je faisais des sites Internet, euh, ben, lors de la, de la création d'un nouveau document sous Flash, on me demandait de renseigner un nombre d'images par seconde. Donc, je, à l'époque, je ne comprenais pas forcément à quoi ça correspondait. Mais je suppose qu'aujourd'hui, euh, sur euh, After Effects, pour comprendre les règles et les bases de l'animation, il faut absolument comprendre à quoi correspond ce nombre d'images par seconde. Alors oui, c'est quand même bien important de comprendre ça. Après, dans le cinéma et dans l'animation, les images par seconde, de toute façon, on en attendra toujours pareil. Euh, c'est assez compliqué, mais on va simplifier les choses. On va faire comme tout à l'heure avec les motion designers, on va revenir dans l'histoire. Et je vais simplement te poser une petite question. Toi, est-ce que tu sais qui a inventé le cinéma Je dirais les frères Lumière. Alors, ça, c'est ce que tout le monde pense. Mais en fait, les frères Lumière, ce ne sont pas les inventeurs du cinéma. Ça va être les premiers à avoir projeté un film en salle. Il va avoir trois personnages clés à l'époque. Et le premier, ça va être Étienne Jules Marais. Alors lui, c'est l'inventeur de la chronophotographie. Qu'est-ce que c'est que la chronophotographie C'est une technique qui consiste à prendre une succession très rapide de photographies et ça va permettre tout simplement de décomposer un mouvement. Et Étienne Jules Marais, lui, à l'époque, il y a quand même quelque chose qui l'interpelle. Ça va être le travail des peintres. Euh, parce que lorsque les peintres, ils représentent des chevaux sur un tableau, eh ben, les chevaux au galop, ils ont toujours les quatre fers en l'air. En fait, ils ne touchent pas le sol. Voilà, sur leur tableau, le cheval ne touche pas le sol. Et pour lui, ce n'est pas concevable. Parce que lorsqu'un cheval galope, il va au moins avoir un fer qui va toucher terre. Ok, selon sa théorie. Selon sa théorie. Okay. Là, il y a un autre personnage important qui va intervenir c'est edward james midbridge ouais c'est dit quelque chose alors edward james midbridge oui il est important même aujourd'hui dans le métier d'un animateur ou d'un motion designer parce que il a aussi inventé un procédé de chronophotographie et on va encore pouvoir utiliser son travail même 100 ans plus tard c'est vraiment essentiel quelque chose qui va être aussi essentiel dans l'animation c'est un procédé différent que marais voilà c'est un procédé complètement différent de marais et lui il va aussi faire ses petites expériences et il va faire, en fait, une suite de 12 images d'un cheval au galop. Et comme ça, il va pouvoir décortiquer ce qu'il en ressort de ça. D'accord. Donc, il décortique vraiment le mouvement du cheval, le, son cycle de, de, de galop, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Et il s'avère, en fait, que, bah du coup, c'était Étienne Jules Marais qui avait tort. Parce que lorsqu'un cheval galope, il y a au moins deux phases dans son cycle de galop où il ne touche pas le sol. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait trois personnes qui avaient euh, joué un rôle essentiel dans le cinéma à l'époque. Euh, là, il en manque une. Ouais, alors c'est Thomas Edison. Donc lui, il s'est inspiré de la chronophotographie et il va créer le kinétographe. C'est quoi ça Alors, c'est simplement la première caméra de l'histoire. Elle va fonctionner avec des bobines de pellicule de 19 mm. Et elle va faire des prises de vue de 18 images par seconde. Donc ça, c'est un truc de vraiment révolutionnaire, je suppose, pour l'époque. Et puis, en plus, il va inventer aussi le kinétoscope, donc il va permettre de visualiser ce qu'il va pouvoir filmer. D'accord. Donc Et... en fait, à l'époque, c'est ça c'était 18 images par seconde. Voilà, c'était 18 images par seconde pour faire une vidéo. Aujourd'hui, les technologies ont avancé. On va utiliser 24 images ou 25 images par seconde pour la télé, 24 pour le cinéma. Donc à l'époque, au cinéma, on travaillait en 18 images par seconde. Maintenant, on est plutôt sur du 24 à cause de la technologie qui a évolué. Tout à fait. Et on va fluidifier aussi tout ce qui est animation et vidéo. Et voilà, c'est fini. Cette vidéo sur l'introduction au motion design touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, nous, on s'est bien éclaté à l'affaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était plutôt théorique. La prochaine fois, promis, on passera sur du cas pratique. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus.